C'est l'enquête qui tout est toléré, sauf la fraternité. La liberté, mon gros complètement parano, se prend pour un Oui, Ouais, ouais, ouais, ouais, gros. Un collage en blanc et noir, nous fait sortir du cafard. On a le droit de rien, rien de rien, rien de rien. De rien. Tout est permis à l'endroit bien l'envers La loi c'est toi, c'est moi, ça c'est moi pour qui, pourquoi On se meurt on se tracasse, on s'étonne On est fait comme de des, des rats Le système nous insol, comme tomber dans les pommes c'est et terrifiant À coup de rustique les politiques sont anti moins bloc technique Travaillant transpirant, donner un peu de sens de, rire, de le vampire de Sator Rien d'école correspond, 600% Comme ça c'est livré du châtiment Parmi nos à la turbulence c'est méchant C'est, méchant yeah. Il ne regrette rien Rien de rien ça c'était tout pour mon frère. Bon bon bon bon frère. Yes yeah. man, yeah. Alors tout est toléré sauf la fraternité, la liberté est bon beau bon, piano, complètement parano On se froid pour un Pacino et gros Un polar en blanc et noir Nous fait sortir du café On a le droit de rien rien de rien Il ne regrette rien Tout est permis à l'endroit pile à l'envers La loi c'est toi c'est moi ça c'est pas pour qui pourquoi On se marre on se tracasse ses hommes On est fait coopérer De rien de rien il ne regrette rien de rien de rien, de rien de rien, il n'y a pas rien. Le système, ça se comme on est dans les forêts. C'est il a rentré, j'ai un coup de ridicule. Les politiques sont en tactiques. pour les techniques